Euh, sur euh, les ressources du CNL. Euh, effectivement, euh, les, les ressources du CNL sont euh, en baisse. Euh, et, euh, et donc, sans attendre les préconisations du rapport que j'ai commandé à l'IGAC et au CGFIS, euh, un certain nombre de choix budgétaires stratégiques ont été, euh, ont été définis et seront opérés avant la fin de l'année, enfin en fin d'année, par l'établissement pour construire un budget pour 2016 qui euh, sera présenté au Conseil d'administration. Alors, à mon sens ces choix doivent accorder une priorité euh, au moins relative aux interventions relevant des, des missions statutaires du CNL c'est-à-dire euh, les aides aux auteurs aux éditeurs aux librairies et à la vie littéraire notamment ce qui peut avoir euh, pour corollaire une baisse plus marquée d'autres postes et sur la base des préconisations du rapport de Ligac et du CGFi euh, nous pourrons engager euh, des pistes d'évolution plus structurelles dans le courant de l'année euh, 2016 alors ensuite sur